Plomberie, phase 2. Mise en place des conduits PER. Les nourrices de distribution eau chaude, eau froide sont placées dans un endroit très accessible dans le garage. Les conduits sont plaqués proprement au sol et fixés par des colliers. Lorsqu'un croisement avec les gaines électriques se produit, pratiquement inévitable, nous creusons une encoche dans la dalle pour créer un pont. Les conduits PER sont placés en attente aux endroits appropriés. Ici, pour le lavabo double de la salle de bain. Là, en attente de l'évier de la cuisine. Là, directement branché sur une platine de douche dans une cloison. Les raccords seront effectués à la pince à glissement. Pour plus de détails sur ces travaux et sur la pose des raccords PER, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison.net Plomberie, phase 2, pose PER